L'objectif, c'était de faire un bâtiment qui soit aux meilleures normes énergétiques. On a vraiment créé une enveloppe performante avec de la technique moderne à l'intérieur. Il s'agissait aussi d'apporter du bien-être au travail pour les collaborateurs. Ça nous a obligés à réfléchir sur la façon dont on voulait s'organiser et organiser notre espace de travail. On n'a rien dénaturé